Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Bioshock, j'ai pas trouvé d'écran, ah oh bah voilà, ça c'est un écran de pause bien aussi. Euh, <rire> Petite sœur dans ce niveau, il y en a trois, ok. Bon à savoir. Et elles ont chacune des caractéristiques particulières ou peut-être pas. Okay. Il y a des gens qui me tirent dessus en fait, donc euh... Ah ça fait des trucs bizarres quand je réduis le son. Plus tellement de vie euh, pour moi c'est une nouvelle séquence de filmage donc ah oui dans le dernier épisode on avait clair euh, le tout début du trésor de neptune Bon maintenant on est habitué on fouille tout ah oui j'avais vu ça J'avais y y des choses qui me font alors, ouais, on avait on avait déjà choisi dans l'épisode précédent. Ah, il y a une tourelle qui doit me tirer dessus. Ah, depuis super loin, les tourelles snipeuses. Alors ça on a du anti-personnel c'est pas on a pas une grosse quantité de changer ah, là j'en ai un gros gros paquet Ah faut que j'aille par là quand même ajouter un coup d'œil un peu partout Ah c'est visiblement juste là où on était Ok Euh bah reçoin Ça le touche depuis super euh, Mais j'ai électrique Piraté Alors qu'est-ce que c'est ça Les alarmes mettent fin au piratage Et enclenchent le système de sécurité Ok c'est un peu plus chaud que Avant C'est pas grave ici Hop, euh, tout un truc comme ça ça serait peut-être mieux. Hop. pas grand chose. J'ai cru que j'aurais pas ce qu'il faut. Ok. Ok bon elle m'aura apporté, encore une fois. L'arc électrique a fait ses preuves. Je sais plus si j'avais déjà vu On a 40 pirates génériques Quand vous parvenez à pirater un système Vous gagnez quelques points de santé Dev Repousse les créatures et objets Il faudrait plutôt que je visite l'amélioration. Hop saleté. On va venir dans mon dos pour me tuer C'est vraiment pas cool J'ai l'impression d'avoir mon P38 Parabellum Par là. Hop, laissez-moi passer. Je peux pris. Désolé pour les poing wing. C'est mes touches de son. que vous aviez besoin d'entrer dans les pêches Pour moi c'est une sottise Mais si vous allez dans le bureau du capitaine Et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour pitch Je pourrais m'arranger pour vous faire entrer Ok C'était quoi Mon ami Vous êtes fichu Il va m'ouvrir On a juste parlé Je l'impression qu'il va pas m'ouvrir il m'a dit, j'ai même, j'ai écouté, j'ai déjà oublié d'aller chercher un ah. A. Pas avancer J'ai déjà interagi avec ça. Ça que je vais faire, tout ça. Alors on peut pas la figer visiblement. Oh la elle a disparu Elle a peut-être venir. Celui-là est trop coriace pour vous le tapis roulant, il y a de quoi vous regainer. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez des photos de ce sale bestioles accrochées au plafond oh. Après, oh. vous pourrez entrer dans les coffres Enfoncez-vous bien ça dans le crâne si je sens l'odeur de fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Et cependant, c'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. gratuit normalement mais... si je me trompe pas ah non ça réduit juste Alors, on va la le prendre on changer <tousse> <tousse> Tant mieux qu'ils viennent par ici. la flèche pour l'instant hein. ah si je croyais que c'était une blague qui voulait que je lui tire au lance roquette je croyais qu'il voulait que je lui tire au lance roquette ah oh, on peut fouiller en bas Chercher l'autre que j'ai vu. <rire> Qu'est-ce que c'est? Fontaine doit partir. Il faut nous occuper du cas de Fontaine. Alors que j'achetais des immeubles que j'investissais dans le poisson, il accaparait le marché des génotypes et des nucléotides. Ah. La rupture se transforme sous mes yeux. La grande chaîne s'écarte de moi. Il est peut-être temps de tirer dessus. Je plutôt bien les headshots. C'est un signe. Ah, ah il a fait exploser l'autre par contre. J'ai envie de dire tant mieux. Alors, on est un peu plus tranquille comme ça Ah, il y a une petite fille Euh, c'est pas ça, c'est ça que je voulais faire mine de proximité. Ah, oh, classique. Ah, il y a encore du monde avec ça. Frame master, il me laisse tranquille. Tant que je m'approche pas de sa petite fille. Ah, je suis plein entre nous. J'ai vu un contrebandier jouer à la balle sur le quai. J'étais très étonné car ses mains avaient été mutilé pendant la guerre. Il avait été mordu par une limace de mer en déchargeant la barge quelques jours auparavant. Le lendemain, il a constaté qu'il pouvait bouger les doigts pour la première fois depuis des années. Je vais s'il avait toujours cette limace de mer. Et par bonheur, il l'avait Limace de mer. Donc il y a des limaces de mer qui visiblement ont des propriétés réparatrices pour les humains. Alors moi j'ai un lance-grenade. Ça m'a pas l'air terriblement efficace. Ah, presque tué, encore. Es... Pourquoi... Il y a un fusil à pompe en fait. Oh. sauvé j'ai lu que sauver plusieurs petites filles d'affilée ça pouvait apporter une récompense différente donc j'ai oui envie si, d'essayer du coup c'est redevenu une petite fille oh ma soeur j'ai déjà lu oh, on peut pas faire disparaître oh très étonné. Oui oui, un dit, contrairement il avait été mordu par une limace de mer en déchargeant la barge quelques jours auparavant. <coughs> Le lendemain, il a oh. il pouvait bouger des doigts pour la première fois depuis des années. Je lui ai demandé s'il avait toujours cette limace de mer, et par bonheur, il l'avait. Ok, on va vérifier que tout est bien rechargé. Hop, il y a une tourelle qui m'a tiré dessus Ça, ça mérite la décharge électrique Ah, mal Hop, ça Piraté Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop Il y a un peu de bruit chez moi, j'espère que vous entendez pas trop au moins, les ennemis nous laissent tranquilles quand on pirate. Ça, c'est quand même terriblement chouette. Hop. What C'est quoi ça M. Peut-être que ça ralentit. C'est ça. Hop. Maintenant, tu es mon, mon allié. Torelle mitrailleuse. va avoir l'occasion de servir. C'est parce qu'elle m'a blessé aussi. Encore quelqu'un ou c'est fini? Crac, tic-tic. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. Et ce grenade vide. Ma chat, chérie, nous ignorons ce que tu es devenu. Les hommes de Ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver Rapture. Comment pourrais-tu sauver une ville Je vois les fillettes qui des aérations. Et je me dis que toi aussi, tu le feras peut-être un jour. Et que tu trouveras ce mot. Nous te cherchons. Mais si tu trouves ce message. Rejoins-nous au Fighting McDonagh, Chambre 7 Le code de notre porte What 7, 5, down. 5, 3. 3. Ah, tu nous manques ma jolie. Ok bon euh, apparemment j'ai a perdu sa fille Les panneaux de sécurité permettent de désactiver Je pense que le son du jeu est un peu fort Par rapport à ma voix Je vais me permettre de baisser encore un peu alors, excusez-moi pour cette brève interruption. Les panneaux de sécurité permettent de désactiver les alarmes et de neutraliser les robots de sécurité qui ont été alertés. Ça coûte 20 dollars. Oh. Euh, sinon, j'ai choc électrique. Ça désactive pas aussi longtemps, mais... Allez, scanner ouais, ailleurs. Ah, il y en a deux. Non, c'est bon. C'est raté. Celle-là, elle ne nous embêtera plus. C'est quoi, ça Les armes mettent fin au piratage. D'accord. Bon, bah, on va juste éviter. Tac, tac, tac. Ça, ça marche comme il faut. Un, de plus par là. Alors, on peut zigzaguer comme ça, par exemple. Hop. Hop. De l'énergie. Je sais plus comment s'appelle. De la dent, j'en ai plein. Euh. Non, c'est peut-être pas de la dent. Le... Ce qui me permet de faire de l'énergie électrique, j'en ai plein. Je peux pas pirater là, c'est trop haut. Ah, c'est rapide. Laisse-moi tranquille le temps que je repasse. Toc. Il faut surveiller Fontaine de près. Il n'était naguère qu'une menace qu'il suffisait de convaincre et de pendre. Et il s'arrange toujours pour ne jamais être là où sont les preuves. Fait mmh. partie des escrocs. L'appareil photo de recherche ressemble à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans un magazine que j'avais emprunté, il peut aussi enregistrer des informations génétiques, analyser les structures biologiques et beaucoup d'autres choses très compliquées. Ok, c'est un appareil photo standard. Hop là. Je voudrais juste savoir à combien de temps je suis de vidéo. Ah, mets-toi en petit écran toi. Hop, 18 minutes, très bien. Excusez-moi pour cette interruption. Hop, j'ai du monde qui m'a repéré. Désactiver les larmes sur le panneau. Ok. Bien des soucis en plus, j'en ai un piraté gratuit, un robot avec moi. Je dis oui, alors je serai partant pour faire un truc du genre. Hop, hop, hop. Ah, je peux pas tourner par là, on va tourner à ce niveau-là. Toc, et un dernier. Hop. Je continue par là malheureusement. Non, tu m'as pas vu. Ah crotte, on voit à travers mais on peut pas casser. Ça c'est pas cool pour moi. Alors lui il m'a bien spoté. J'ai un lance grenade en fait Je pense que j'ai pas lancé assez loin du tout Je sais pas si là j'ai touché Ça fait un beau boom Si c'est bon Plus adapté contre ce genre de Merlot Est-ce que ça m'a rapporté Ah je peux pas savoir Je crois que ça m'a rapporté de la santé Hop. On ne parle plus. Alors, j'ai eu plein de munitions de mitrailleuse, ça c'est chouette. Un nouveau journal. Attendez-en maintenant. Nous en sommes donc arrivés là. Je ne suis pas celui qui dicte les lois ici. Je ne fais que les appliquer. Mais je ne suis pas venu à rassurer. Ah. Contre si Ryan et, et ses hommes veulent vraiment appliquer leurs lois, je leur rends mon insigne. Oh oh Un juge rebelle Alors ça ça m'a l'air pas mal Faudrait que ça monte On va faire un truc comme ça Hop Il me manque un, hein. Quelques trucs qui montent Euh toc on est bon alors fouiller Trois trucs Deux enfin 3 trucs anti-personnel, 2 grenades en rouge 23 dollars Pas mal je pense que c'était une cachette avec plein de D'équipements Ça ça marche de vachement loin C'est chouette ça. Oh oui y... Chut chut chut chut ah, Il ne reste plus qu'à aller au panneau Okay. Pirater On va tenter le coup Je mettrai bien un ralentisseur Comme ça on va être ultra tranquille euh, Ok je vois qu'on est plus ou moins obligé de passer par là Alors tout ce morceau là il est bon Hop D'ailleurs Toc A jugé vendu de la jouer euh, Contre piratage Alors là je suis obligé de passer par là Hop Hop Hop Par là Par là euh, J'ai pas Tellement de morceaux J'en besoin C'est bon Voilà ça va faire une armée de robots Ah ben bah non j'ai craqué toutes vos machines Qu'est-ce que vous allez m'envoyer Haha <rire> J'aimerais bien pouvoir la craquer celle là Si je peux pas la craquer je peux encore la détruire Alors cette porte est verrouillée Mais c'est pas grave parce que je connais le petit passage Ok S'il a réussi à me frôler et il a beaucoup de santé en plus. Ah, lance-grenade! Aïe, j'ai pas su comment l'esquiver. Faudrait qu'il m'oublie pour que je puisse sortir. J'ai plus de trousse de soins. Ah, ça, ça sent la fin. Ah oh. Les trucs lance-grenade, je les trouve compliqués à gérer. Alors, je ressors de la vitesse chambre. Voilà cet allié. C'est trop vite pour lui, je suis mort par ici. J'ai pas mal de thunes. J'ai toujours pas de caisse de soins. Ah, ça fait mal super vite. Alors mais j'ai un lance grenade moi J'espérais au moins l'avoir eu Aïe Ils sont redoutables J'espère que j'ai respawn illimité Ah elle est plus à elle Ah non c'est celle d'après que j'ai craqué c'est normal Alors J'ai pas Infrarouge proximité frag On va On va rester sur euh, Du très classique Ou alors mais non j'ai mon arc électrique moi Je m'embête pour rien Quand il y a un truc qui m'embête Fais un petit. Hop, pirater! Pirater! Poc! Tac! Oh, je sais pas si j'en ai assez. Non, visiblement, j'en ai pas assez. On va être obligé de zigzaguer. On va piquer lui. C'est la première fois que ça m'arrive, il faut bien une première fois ça tué par une, un lance-grenade allié. Bah, J'aurais fait une belle série de, de défaites sur celle-là. On va contourner. le galère plutôt utiliser le lavabo aussi ah, et il y a un alors déjà pansement et ensuite il y a un truc il est en train de péter les portes oh il y a un truc qui tire par là bas je voulais récupérer la seringue d'Eve. Ça c'est de l'Eve j'avais un doute. Quelques munitions. Oh C'est un protecteur ça. Pourquoi il y a un protecteur mort ici Alors, est-ce que je peux tenter une attaque frontale Peut-être plutôt à la décharge électrique. Vite. Hop, piratage C'est quand même un truc bien pratique le piratage Alors ici Hop, comme ça on peut aller nettement plus loin On va suivre à peu près ce qui nous a été donné Hop, hop, nickel Voilà Trousse de soins, super On en disait une tout de suite, vu ma santé Je pense que j'ai clear la zone Par contre ça m'a pas l'air d'être par là Si tu avais le moindre doute sur le fait que tu as entendu quelque chose ne l'ai plus ne l'est plus un dollar oh. ça valait même pas le déplacement ok c'est vide bien sûr pour pistolet ah là en munitions pour chevrotine chevrotine c'est ça ok euh non pas besoin de faire des échanges nouveau checkpoint ça c'est chouette ok salle d'interrogation Encore un autre type avec des crochets. Oh appareil photo. Prenez vos ennemis en photo avec l'appareil photo pour effectuer des recherches. Chaque type d'ennemi confère des bonus de recherche spécifiques. Essayez de prendre une photo du gros zoom. Ben C'est fait. Ok. Bonus de recherche de Prozone plafonnier. Dégâts plus. Le chromosome plafonnier est vulnérable aux munitions antipersonnelles et à l'électricité. Ah c'est la même que la meuf tout à l'heure. Alors là j'ai l'appareil photo en main. Ah c'est juste euh, la touche. 6. Très bien. Et donc il m'a dit. Vulnérable à l'électricité. Je fouille tout mais. Euh... Donc je peux pas interagir avec lui pour l'instant. Et ceux-là, ils prennent pas beaucoup de dégâts d'électricité. Ah c'est peut-être fait pour qu'on puisse creuser ici Euh je fais un pas de là si. Vous Plasmid, balise de sécurité Les caméras de sécurité vous harcèlent Balisez simplement vos ennemis avec des insectes photoélectriques Pour duper les caméras et les tourelles Essayez la balise de sécurité dès aujourd'hui Euh on va le virer On va le mettre à la place de télékinésie duper Système de sécurité Détournez les robots et les tourelles Vers vos ennemis Donc <rire> ah, C'est plutôt chouette ah ici il a la tourelle et il en aura une suivante. Ok alors j'imagine que c'était surtout pour nous montrer. Ah. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Photo de trois chromosomes plafonniers. Ah il faut juste que j'en trouve d'autres alors. On va supposer que si je peux descendre ici c'est intentionnel. Limite atteinte, d'accord. Alors la tourelle. Hop. Je veux pas qu'elle m'embête. Là, il y a tout un, toute une déco pour... La tourelle, ça va, c'est super lent. Hop, quelques zigzags. Euh, zigzag comme si vers le bas. Je fais des gros détours, mais comme on n'a pas besoin d'avoir un truc optimisé. Ah, par contre, là, il me manque un élément. Hop. Distributeur d'articles. Bon, on va tenter de réduire les prix. Il y a beaucoup de plutôt mais on peut se faufiler quand même. À condition d'être assez rapide. Je pense que le souci c'est surtout question de vitesse. Alors toc toc toc toc toc et le dernier. Ça va. Acheter des articles. Ah. J'ai pas mal de sous, j'aurais voulu des caisses de soins, mais il n'y en a pas. Ça je suis presque à max, ça relativement bien aussi. Chevrotine unique. Les cartouches de Chevrotting unique sont très efficaces contre les singles qui craignent l'électricité. Bon on va se booster, booster un peu, et balle -personnel, on va dire que c'est bien. Euh, et puis ce sera tout, le reste m'intéresse beaucoup moins. Ah, c'est une machine espagnole. Découverte de l'Adam. Je suis curieux. Cette limace de mer est arrivée et a fait ressurgir toutes les idées folles que j'avais eues depuis la guerre. Elle ne soigne pas seulement les cellules endommagées, elle, elle les ressuscite. Aha. Uh -huh. la double hélice. le noir peut renaître blanc. Hop, pardon. Euh le noir, on va terminer quand même le discours et après on va s'arrêter là oh, pour le cette grand vidéo. Petit, le faible fort. Mais, ne pas. Je vais avoir besoin d'argent. Et... Ah uh a -huh. Besoin d'argent. Euh, eh bien nous verrons la suite dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et à bientôt.